bonjour les gens aujourd'hui Conan les accessoires le plateau joueur lors d'une partie de Conan ce qui peut arriver c'est que malheureusement vous passiez votre main et toutes les gemmes se déplacent là l'idée c'est d'utiliser un plateau pour pouvoir bloquer les gemmes dans leurs cases respectives j'ai donc acheté sur internet des plateaux en plexiglas la plexiglas c'est la marque en fait le matériau utilisé c'est du polymétacrylate de méthyle. il y en a un pour le dessus et un autre pour pour le dessous chaque plaque fait 3 mm d'épaisseur ne vous inquiétez pas c'est très moche puisqu'il y a les films de protection Donc on va justement enlever ça Et voilà voilà plaque. On passe à la deuxième et on a bien le reflet des lumières. livré avec les plaques et un petit sachet d'accessoires on va s'intéresser à ces petits morceaux de plexiglas ça va nous permettre d'assembler les deux plaques bien sûr ces plateaux sont à monter sans colle et pareil, il faut enlever la petite couche de protection Voilà. Une fois que vous avez enlevé les protections sur vos quatre butées, il faut prendre le plateau du dessous, hop là, et enlever la saleté, hop là, qui est là. Et en fait, prendre le bord le plus rugueux donc le, et le mettre côté plan de travail, donc en fait en dessous. Après, vous prenez vos petits bords et vous les déposez tout simplement dedans. Ça rentre sans forcer. Et il ne nous reste plus qu'à insérer la fiche de joueur de Conan. Vous voyez qu'il y a de la marge un peu. Ça bouge. Donc on peut le mettre. On le met alors, dans le bon sens. Hein. Voilà. Et là, on va pouvoir insérer le les gemmes dans les différentes zones du plateau et comme vous voyez elles restent dans leur zone et on peut faire l'essai entre un plateau où il n'y a rien si vous avez été attentif tout à l'heure vous avez vu qu'il y avait des petits carrés rouges donc il y en a un que j'ai défait là voilà Autrement, vous avez celui-là. Voilà. Il faut enlever pareil la couche de protection. Et ça, ça vous permet de pouvoir les mettre dans ces zones-là. Sur les pouvoirs que vous n'avez pas, ou que vous n'avez pas besoin. Dans la description, je vous mets le lien pour acheter les quatre plateaux. Au moment où je tourne, ils sont à 31 euros. Bien sûr, vous aurez les petits accessoires. Qui vont avec, voilà c'était Conan les accessoires, le plateau de joueurs, bon jeu